Commence. Bonjour, je m'appelle Leslie Perrault, je suis coordonnateur sécurité et protection de la santé. Dans mon métier, on dit coordonnateur SPS. Les deux, réglementation, prévention, c'est la base de mon métier. Diplomate, chaque jour, il faut qu'on fasse preuve de diplomatie pour amener les intervenants à respecter les règles et les normes. Sainte-Mort de Touraine, excellent, chaud, froid, avec la petite paille au milieu, un délice. Mon métier, c'est l'analyse des risques, prévenir les risques sur les chantiers du BTP et génie civil. Mes missions, c'est analyser les risques pour que les chantiers se déroulent bien en toute sécurité dans l'objectif du zéro accident. Les projets sont très variés, écoles, hôpitaux, monuments historiques. On fait aussi tout ce qui est énergie renouvelable avec l'éolien et le photovoltaïque. J'ai connu APAV sur un site de recherche d'emploi, tout simplement. Je suis arrivée chez APAV, à l'agence de Tours, il y a deux mois. Mon intégration, super. Dès que je suis arrivée, j'ai eu mon package avec mes équipements de protection individuelle. J'ai eu un très bon accueil, un bon accompagnement et je vais avoir la responsabilité de, de super projets. Venez, on vous attend. Il y a des postes partout en France et même à l'étranger. Clap de fin, c'est fini pour moi.